Vous voyez mon setup comme il est beau Eh bien j'ai le décor de Noël qui est prêt. Dans mon même décor tu vois. Eh je suis beau quand même. Hein. <rire> Elle se fout de ma gueule en plus là. Euh... Sur Twitter, il y a la soeur de Kev Stéphie. elle a mis "Vous sucrez votre thé ou pas Et moi j'ai répondu "Pas de thé", comme ça c'est plus simple. Après elle a dit "Tu loupes Alors après j'ai répondu comme un mec trop drôle, j'ai mis "Non, je plaisante, je bois du thé glacé à la pêche et je crois que c'est sucré de base." Et après elle a dit "Il faut boire du thé chaud, monsieur." Et j'ai dit "D'accord, je vais essayer." La vérité, j'ai déjà essayé mais c'est dégueulasse. Et elle a répondu "Fier de toi mon poulain." Non non, je boirai pas de thé. Je préfère boire une bonne bière bien fraîche. Oh, oh. <rire> Il s'est pris ma bêtise l'autre derrière Ah <rire> oh, vous faites chier avec vos pubs hein, sur les sites, hein. vous abusez, hein, c'est pire que Youtube. Hein. Ouais mais c'est pas toi qui décide Oui Bah va te faire enculer Putain, salope Merci Attends, <rire> Non non j'aime les moules frites en plus La moule ou la frite Ah plutôt la moule mais euh, si tu me dis moule frites euh, euh, culinairement parlant c'est les deux hein. <rire> Plus personne ne m'aime Plus personne ne m'aime Je me suis fait bannir par WarTech sur Twitter Je ne sais pour quelle raison Les gens ne me répondent plus Je mentionne des gens, on me met des vents Plus personne ne m'aime messieurs dames Je ne sais pas ce que j'ai fait Je ne fais rien, je ne fais rien et voilà Et voilà on me on me, on me shadowban, on me blacklist. Vous allez être sur le cul, Alors, pour ma défense, cette arme n'a pas d'accessoire pour le moment, puisque on la, on la démarre, donc c'est normal au début de, de, de mal jouer avec. Alors, pour ma défense aussi, c'est ma toute première partie, évidemment, de la soirée. Alors, pour ma défense aussi, cette arme n'est pas forcément la meilleure. <rire> 797 heures de jeu les gars Ah j'ai pas rigolé avec ce jeu Ah je lui ai fait l'amour hein. Je l'ai pris euh... Enfin bon bref Je l'ai bien sali quoi <rire> Petit cochon <rire> Je suis là vas-y vas-y Ok Toi je t'écrase Mais non mais non Mais non Mes frères. C'est quoi cette chance que j'ai Est-ce que vous croyez que je peux sauter là Non, je vais pas sauter. Hein. Ça me paraît un peu risqué. Ah, hein. <t 'en> oh, je suis trop... putain <'en> <t 'en> <Baby. t 'en> Es tu conduis comme un psychopathe, oui, oui Mon chat me le dit déjà c'est hein, pas. Non mais alors le timing entre la soundbox de Mathilde et moi qui fait de la merde juste parce que je voulais essayer. Alors est-ce qu'il y a de la minette Est-ce qu'il y a de la minette ah. Non. Ah. Oh. Je suis tombé sous le charme. C'est par ici. Mais je m'en fous qu'il ait eu peur. Je veux lui faire peur en fait. Le mec a niqué ma meuf Ma femme Come on, come on, come on Oh putain, la dernière fois qu'elle m'a dit ça, c'était il y a 5 ans quand même Son prof de tennis elle disait aussi come on, come on Mais c'était pas pour la même chose hein Ouf Let's go, Oh c'est bon I know what I'm doing. Tu vas la fermer Ah je le vois Ah là Je te... Oh il est craqué Fox down Fox down qui dit non, mais... ouais. <rire> Le type l'a dit Fox down <rire> <Je> <rire> Oh non mais sérieux, il a dit Fox Down n'importe quoi Oh la quantité de tryhard Et là je suis sûr le mec il en tri dans sa chambre Il a de la sur son visage Fox Down